Salut, c'est Tyros. Alors aujourd'hui, on va parler du moto que je suis en train de conduire. Alors, c'est la CB650R mais ça sera la version 2023 qu'on va parler un peu. Alors euh, je, je regardais vite fait donc le, la nouvelle version de mon moto. C'est exactement la même. C'est exactement la même. Il n'y a rien, aucun rajout, euh, même pas une, une aileron d'aérodynamisme ou n'importe quoi ou je sais pas quoi, une, une loupiote qui est, une loupiote qui, qui a été rajoutée en plus, rien. C'est exactement la même. Donc c'est la même depuis. 2019, je crois qu'elle est sortie. Hein? 2019, 2020, 2021, 2022 5 ans, 5 ans c'est exactement la même, il n'y a pas d'écran TFT il n'y a pas de nouveau euh, retouche de moteur c'est juste au niveau des carénages il y a une petite forme différente de la même, très très léger euh, au niveau du moteur euh, ça s'appelle euh, et aussi au niveau du porte-plaque arrière, bon, il est en plastique là il en fait en aluminium les tiges qui tiennent l'ensemble le, enfin, mais sinon c'est exactement la même c'est exactement la même alors du coup c'est à se poser la question est-ce que ça va pas être à force la mort de cette moto parce qu'avec la Hornet euh, qui, qui, qui est sortie hein, qui, qui est, bah, on ne peut plus euh, on dit révolutionnaire hein, de par le moteur de par les TFT de par les, les options technologiques etc. Euh, la mienne c'est sûr que maintenant, elle fait dépasser à mort à moi d'être un, un, un, un amoureux inconditionnel du 4 cylindres ce que je suis moi... Putain. Un amoureux inconditionnel du 4 cylindres mais sinon, euh, je ne vois pas là, trop l'intérêt. Je veux dire, si vous avez acheté la mienne, par exemple, si vous, avez, vous êtes actuellement sur la mienne, je vois vraiment pas l'intérêt de la revendre pour aller acheter le modèle 2023. Ça n'a aucun, aucun espèce d'intérêt. C'est le même moteur, il n'y a rien qu'à changer, pas plus de fou, rien. Donc voilà, quand je dis qu'à force, on dirait que Honda, soit ils veulent finalement stopper ce, ce, ce modèle, stopper ce, ce, ce modèle et, euh, et le faire remplacer complètement par la Hornet, soit ils ont un autre petit qui se dit, à quoi bon se casser les pieds à faire des mises à jour, c'est Flemmard, de hein, toute façon. Pas, enfin, à quoi bon se, se faire une mise à jour, sachant que la moto se vend très bien, et elle fait partie, c'est vrai, actuellement, des rosters mid-size qui se vend le mieux. Donc euh, en France, les autres pays, je sais pas, mais en France, et c'est ce qui se vend le mieux. C'est vrai que c'est un moteur qui est très fiable. Enfin, le, la mienne en tout cas, elle est très fiable. Elle consomme pas d'huile, pas du tout, pas du tout, pas de liquide refroidissement en euh, La boîte de vitesse passe très très bien. Euh, elle vieillit bien, pour moi, j'ai deux ans, j'ai pas de problème avec. Mais bon, après, euh, je veux dire, ok, mais dire, par exemple, pour un modèle 2023, sortir un écran TFT, des modes moteurs et tout ça, honnêtement. Moi personnellement je le prends. en sens, c est, c est, Pour moi, ça n'a aucune espèce d'intérêt, c'est un artifice, une connerie, une autre moteur, ça bêtise. Mais par exemple, un écran TFT avec une connexion au téléphone pour recevoir des appels et des SMS, ça c'est ça meurt vraiment plus, parce que des fois je conduis et je ne sais pas quand, quand est-ce qu'on m'appelle ou je reçois des SMS. Et je le sais qu'une fois que j'ai terminé la moto, que je sors mon téléphone de la gauche, c'est pas mal, c'est vraiment très utile. Et puis un peu de couleur sur cet écran noir et blanc sur fait Ça, aurait été lourd. ça euh, par exemple. Euh, pas moi, euh, moteur peut-être un peu plus retravaillé, mettre un peu plus de chaud. Elle est, moi je sais qu'elle a 85 chevaux, la faire monter par un pas 110 ou 120 chevaux. Euh, moteur beaucoup plus puissant, plus, plus véloce. Euh, je sais pas, des, des, des trucs comme ça, j'en sais rien. J'ai pas, j'ai pas sur la Je conduis là, je sais pas vraiment de choses en tête, mais je dis voilà, ils auraient pu faire du une petite amélioration, une petite version on peut dire, voilà le modèle 2020 ou 2019 il était comme ça, en tout sur le 2023 il est beaucoup plus intéressant et du coup ça fait vendre parce que un type par exemple qui est vraiment amoureux hein, qui est vraiment amoureux de, par exemple, de la CB650R il se dit mais c'est ça on il la changer, de toute façon c'est exactement la même et donc, au, niveau, au niveau des ventes à force ça va se casser la gueule alors comme je vous dis, soit ils ont de l'optique de dire maintenant on va la faire remplacer complètement et totalement par la la hornette et on va la laisser mourir tout doucement la mienne il paraît vraiment étrange comme, comme logique parce qu'elle reste quand même dans un segment qui est une des seules à être maintenant, mis à part à... oui, non, d'ailleurs, non, oui, c'est la une des seules à être à être dans le segment mid-size 650 cm de 4 cylindres je crois que c'est vrai ouais, c'est la seule marque à faire ça hein. c'est la, la seule marque c'est la seule marque, donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont une carte à jouer, il y a énormément de gens qui aiment cette sonorité, qui aiment ce moteur, c'est pour ça qu'elle continue à se vendre. Pourquoi la laisser comme ça, sans aucune évolution technologique et tout C'est étrange. Ou alors, euh, ils se disent, on va pas se casser les pieds, on va, on va rester sur nos lauriers, Partout la moto est très fiable, elle se vend bien, les gens n'ont pas l'air de tester. Du moment que les ventes ne se cassent pas la gueule, on n'a aucune, aucune chose à s'embêter, à sortir un une évolution, parce qu'ici il faut sortir euh, les chaînes de production, il faut faire des nouvelles chaînes de production et tout ça, pour créer, ça leur coûte de l'argent, ils ont dit quand même s'embêter. Après tout, si le type il veut plus de technologie, ben, il achètera une hors Et s'il n'a pas le bicylindre, ben, tant pis pour lui. Voilà. Ben, il restera sur une CD650R. Voilà, moi je pense que c'est ça leur logique. Donc est-ce que je vous conseille de racheter un modèle 2023 si vous avez la mienne déjà Non, sûrement pas. Et si vous devez hésiter entre une CD650R et une Hornette entre l'une et l'autre si vous adorez le look, prenez la mienne parce que je la préfère au nouveau look par contre si vous aimez vraiment la technologie et aussi avoir ce nouveau moteur qui est dérivé de la Transane alors je vous dirais de prendre la Hornet surtout qu'elle n'est qu'à 7900 alors que la mienne elle est à 8200 euros sans option attention, sans option la mienne toute équipée comme ça tout ce que j'ai mis, toutes les pièces et tout ça il y en a pour plus de 9500 euros donc c'est pour ça, la remette est moins chère, elle est beaucoup plus technologique, elle est beaucoup plus puissante. Donc, euh, bah, c'est étonnant. étonnant, Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et euh, je vous souhaite bonne continuation à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, on est plus de 2000, je sais même plus, on est tellement que sur la chaîne que ça n'arrête pas. Et même sur l'autre chaîne de, de survie, on est 211. Allez, ciao, ciao les gars, bon règle à tous, et faites attention sur la route V.